alléluia gloire à toi éternel gloire à toi jésus gloire à toi jésus je confesse que je crois en toi je confesse que je crois en l'éternel je confesse que tu es mon dieu je confesse que tu es le lion de la tribu de Juda. Je proclame aujourd'hui, Père, que tu es mon Dieu, qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Gloire à toi, louange à toi. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Gloire à ton nom, ô oh, Yahweh. Béni sois-tu Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus, Alléluia Gloire à ton nom Jésus Oh je crois en toi Jésus Je crois qu'il est le fils de Dieu Je crois qu'il est mort et ressuscité Je crois qu'il a payé pour tous Et je crois qu'il est ici Présent au milieu de nous, tout-puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Bien-aimé, est-ce que tu crois en Jésus Je crois en toi Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité Je crois que tu as payé pour tous Et je crois que tu es là Présent au milieu de nous Tout-puissant pour nous guérir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 Tout-puissant pour nous guérir Et par ta grâce nous pardonner Je crois que tu es là, Seigneur Oh, je crois que tu es là, Seigneur Présent au milieu de nous Tout-puissant pour nous guérir Et par ta grâce nous pardonner Alléluia, je crois en toi Seigneur Je crois que tu es le Fils de Dieu Je crois que tu es mort et tu es ressuscité Je crois qu'après ta mort, Dieu t'a ressuscité Et je crois que tu es ici, au milieu de nous ce soir Je crois que tu es là Ta parole dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux Je crois que tu es avec nous ce soir Je crois que ton esprit est là je crois que ton Esprit est sur nous et je crois que la puissance du Très-Haut nous recouvre de son ombre. Shalom, shalom adorateur et adoratrice. Bonne heureuse année 2022, glorieuse et sainte année 2022, bienvenue dans l'année de la grâce. Bienvenue dans l'année de la plénitude, Bienvenue dans l'année de l'abondance. Bienvenue dans l'année de la consolation, Bienvenue dans l'année de la richesse, Bienvenue dans l'année de la santé, Bienvenue dans l'année de l'Éternel. Bienvenue dans l'année que l'Éternel a fait bien aimé que la gloire de Dieu rayonne sur ta vie Que la gloire de l'Éternel remplisse ta vie, que la gloire de l'Éternel Soit ton partage. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus, bien-aimé. Nous allons commencer en demandant au Seigneur, en disant merci au Seigneur pour sa grâce dans nos vies. Nous allons lui dire merci, bien-aimé. Merci de nous avoir permis de traverser. Merci à l'Éternel de nous avoir permis d'entrer dans cette année glorieuse et dans cette année d'abondance. Dans cette année où il n'y a plus de pleurs, parce que nous sommes dans l'année de l'abondance. Les jours de l'âme sont passés, bien-aimé, tu n'es plus esclave. Bienvenue dans l'année que l'Éternel a fait. Alléluia. Alors nous allons immédiatement commencer à dire merci à Dieu. Bien-aimé, souviens-toi de tout ce que l'Éternel a pu faire pour toi. Souviens-toi de la grâce de Dieu sur ta vie. Souviens-toi que tu, as, tu es encore en vie. Souviens-toi que d'autres sont restés en 2021 et que toi, tu as effectué la traversée avec l'Éternel. Bien-aimé, souviens-toi de cela et commence à dire merci à ton Dieu. Commence à dire merci à ton papa. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur, mon Dieu, parce que même aujourd'hui, dans cette nuit, il y en a qui n'ont pas pu se réveiller. Mais moi, j'ai fait la traversée et mes yeux ont vu 2022. C'est pourquoi je suis convaincu que mes yeux verront ce coup que tu as déposé pour moi en 2022. Merci, Seigneur éternel, pour ce que tu m'as donné en 2021, pour ce que tu as ouvert comme porte de grâce pour moi, pour ce que tu as ouvert comme porte de bénédiction pour moi. Je te dis merci, Seigneur, pour ta grâce dans ma vie en 2021. Je te dis merci pour mon témoignage en 2021. Je te dis merci, éternel, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, pour le contrat que tu m'as donné en 2021. Gloire à ton nom, ô oh Père éternel, pour ce que tu m'as tu donné avant même que 2021 ne finisse. Seigneur, tu m'avais déjà programmé pour 2022 et tu avais déjà réalisé des choses pour moi, Père. Je te dis merci, Père là où je travaille, il y a des personnes même, Seigneur mon Dieu, dont les contrats n'ont pas été renouvelés. Mais moi, Seigneur éternel, avant que l'année ne se termine, tu as déjà renouvelé pour l'année qui vient. Que ton nom soit élevé parce que tu es mon Dieu. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, éternel. Louange à toi, ô oh, Jéhovah Jiré. Béni sois-tu, toi qui donnes la santé. Seigneur, vers la fin de cette année, je suis, j'ai eu la grippe. Je ne me suis pas senti bien. Seigneur mon Dieu, mais tu m'as guéri. Tu m'as guéri, ô oh, roi de gloire. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Merci Yahweh Jiré. Alléluia. Merci Seigneur ce soir, avec les adorateurs et les adoratrices. Moi, je veux te dire merci. Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom. Oh Jésus. Alléluia. Bien aimé, nous allons chanter. Nous allons dire que dans son sanctuaire, nous sommes là pour lui dire merci. Dans oh, ton sanctuaire, Alléluia. Devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Dans ta présence. J'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi, le rocher des âges. Mais faiblement te sanctifie et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait Alors mon silence t'adore Car tout dans ton glorieux décor Annonce que tu agis encore Seigneur, je te dis merci Oh, ton amour à moi déborde, Seigneur Et nos deux esprits s'accordent Oh, Seigneur Alléluia Dans un élan de tendresse, Seigneur, je me réjouis sans cesse pour l'amour Que mon cœur contient Pour toujours et partout Seigneur, je te dis merci L'amour en moi déborde Et nos deux esprits s'accordent Dans un élan de tendresse Je me réjouis sans cesse Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours Et partout Seigneur, je te dis merci Oh Jésus Gloire à ton nom Béni sois-tu Yahweh Jiré Merci Seigneur pour ma vie Merci pour l'éternité Gloire à ton nom Yahweh Béni sois-tu oh Papa Oh Seigneur Comment te dire merci? Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Yahweh. Louange à toi, au Père. Oh, merci. Tout mon bonheur se passe devant, la, devant ta face. Parleur en toi, qu'à l'ombre de ta droite, tu me révèles de mes faiblesses et tu me remplis d'allégresse. Seigneur, je te dis merci Oh Seigneur J'écris ma petite histoire à l'encre de mes larmes Dans la joie de mon âme Oh, gloire à toi Dans les conseils de ta grande, Seigneur, tu me révèles ton plan Je te dis merci Alléluia Gloire à toi, Jésus. Nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse, ô oh Père. Je me réjouis de ta présence. Je me réjouis en toi, éternel. Mon âme se réjouit en l'éternel. Seigneur, je viens savourer l'amour que tu mets dans mon cœur. Béni sois-tu, Jésus. Oh, Seigneur, je te dis merci pour un mois de base. et nos deux esprits s'accordent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 dans ton intimité Ta te Comble mon cœur De la joie du ressuscité Seigneur, je te dis Merci Merci éternel mon Dieu Pour ta présence Merci parce que tu es Dieu Seigneur, ce que je veux te dire ce soir Adorateur, adoratrice Recouvre-toi du sang de Christ réclame le sang de Christ Et dis à l'éternel que tu n'es rien sans son sang. Dis à l'Éternel que tu n'es rien sans son sang qui est versé à Golgotha et que 2022 tu entres recouverte recouvert du sang de Christ. Dis à l'Éternel que tu te recouvres du sang de Christ, que tu te recouvres de ce sang parce que tu connais le pouvoir de ce sang. Oh, que ce sang fasse que tout ce qui vient contre toi retourne contre l'Envoyeur que le, tout ce qui vient vers toi relocalise l'envoyeur et tombe sur cet envoyeur et l'atteint je réclame le sang de Christ sur ma vie de telle sorte que tout mal qui vient à moi je suis immunisé je sois immunisé contre tout mal au nom de Jésus mes enfants et moi mes enfants et moi ma maison et moi toutes les personnes qui vivent dans ma maison sont immunisées contre tout mal par le sang de Christ bien aimé réclame le sang de Christ sur ta vie réclame le sang de Christ à l'instant sur ta vie, entre dans 2022 commence 2022, aujourd'hui nous sommes le 1er janvier à partir de ce 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2022 que la faveur de Dieu soit sur toi que le sang de Christ te recouvre que le sang de Christ te recouvre tout le pouvoir se trouve dans ce sang c'est ce sang qui est notre victoire c'est ce sang qui est notre victoire c'est ce sang qui est notre témoignage gloire à l'éternel tel que je suis sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, Agneau de Dieu, je viens.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 Et ta voix qui m'appelle, à toi, de Dieu, je viens, je viens, je viens à toi, Seigneur. Je viens ce soir, Yahweh. Je viens ce soir, Seigneur. Je viens me recouvrir de ton sang, Requebosh. Je viens à toi, Requebesh, que les je viens me recouvrir de ton sang parce que, Seigneur, sans ton sang, je ne suis rien tel que je suis sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi est ta toi qui Ma paix à toi, Ion, de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis, sans rien à moi. Seigneur, qui est quelque chose sans ton sang? C'est par ton sang que tu as tout payé. C'est par ton sang que nous pouvons dire 2022, je te possède. C'est par le sang de Christ que nous pouvons dire, j'ai vaincu. C'est par le sang de Christ que nous pouvons dire 2022. 2022, tu m'appartiens. 2022, j'ai triomphé. C'est par le sang de Christ. Bien-aimé, mets-toi sous le sang de Christ. Reçois une vie nouvelle. Reçois un cœur nouveau par le sang de Christ. Sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, je reçois un cœur nouveau, sous le précieux sang. Sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, je reçois un cœur nouveau sous le sang oh, Seigneur, c'est par ton sang que tu renouvelles ma vie. C'est par ton sang que tu transformes ma vie. C'est par ton sang que tu transformes mes pleurs en chants d'allégresse. C'est par ton sang, Seigneur, mon Dieu, que je possède 2022. » C'est par ton sang, Seigneur, que la maladie fuit loin de ma maison. C'est par ton sang que la mort s'éloigne de ma maison. C'est par ton sang que le deuil s'éloigne de ma maison. C'est par ton sang, ô oh Père. C'est par ton sang, c'est sous le sang que je reçois ta grâce. C'est par ton sang que mes enfants sont bénis. C'est par ta grâce, c'est pas ton sang, ô oh Père. Ce sang qui a coulé, qui crie victoire. Et je me mets sous ce sang, en 2022. Sous le sang.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 Est-ce que tu peux voir le sang de Christ ruisseler sur ta vie Est-ce que tu peux voir le sang de Christ ruisseler pour tracer ta destinée Alléluia, que c'est son sang qui est notre bouclier. C'est le sang de Christ qui est notre rempart. C'est le sang de Christ qui nous garde. C'est le sang de Christ. C'est par ce sang que Christ a dit tout est accompli. C'est en versant son sang qu'il a pris ta place sur cette croix. C'est par le sang de Christ que tu obtiens tout. C'est par le sang de Christ que tu as un nouveau témoignage. C'est par le sang de Christ que tu as une nouvelle vie. Invoque le sang de Christ. Invoque le sang de Christ. 2022 recouvert du sang de Christ. 2022 recouvert du sang de Christ, sur ta vie, sur la vie de ta famille, sur la vie de ta maison, sur ta nation, sur ton travail, sur tes projets. Réponds le sang de Christ. Réponds le sang de Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à ton sang. Merci pour ton sang qui recouvre cette plateforme. Merci pour le sang de Christ qui recouvre chaque adorateur et chaque adoratrice, que le sang de Christ nous inonde, que le sang de Christ nous enveloppe, que le sang de Christ nous cache aux yeux de l'ennemi, gloire à toi Yahweh, gloire à toi éternel mon Dieu, béni soit ton nom. louange à toi Seigneur. Alléluia, bien aimé, comme je vous ai dit ce soir, je suis avec l'adorateur Gesabi. Et nous vous invitons à vous recouvrir du sang de Christ et à venir adorer l'éternel d'un cœur sincère. Bien-aimé, laisse tout, dépose tout. Nous sommes le 1er janvier. Laisse ce que tu es en train de faire et viens adorer l'éternel. Viens consacrer ta vie à l'éternel. Viens te mettre sous le sang de Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et bien-aimé, j'aimerais commencer ce soir avec le livre de Luc. Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1 verset 41. Luc, chapitre 1, verset 41. Est-ce qu'on peut noter Luc, chapitre 1, verset 41. Dieu me met à cœur de te dire ce soir. Je lis le passage de Luc, chapitre 1, verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. bien aimé, aujourd'hui, je me présente et je présente l'adorateur d'un comme votre Elisabeth à l'instant où nous nous avons salué ce soir au moment où je te dis « Shalom, ce soit bien-aimé. » Que ta bénédiction, que tes promesses de l'Éternel, que le, ce que l'Éternel a prévu pour toi, bien-aimé, que cela vienne tressaillir dans ton oh, sein, que tu puisses le ressentir, que tu puisses le recevoir, sois rempli du Saint-Esprit. Yes. Au moment où nous te disons « Shalom, sois rempli du Saint-Esprit. » Au moment où nous te disons « Shalom, bien-aimé, shalom sur ta vie. »« Shalom sur ta vie, Amen. shalom 2022. »« Bien-aimé, qui que tu sois, je te dis shalom ce soir Que les bénédictions de l'éternel Que les promesses de l'éternel bougent en ce moment dans ton sein Que tu les ressentes Que tu les reçoives Ce que Dieu a prévu pour toi Que tu le reçoives à l'instant Et que tu sois rempli du Saint-Esprit Ce soir, je suis Elisabeth pour toi Ce soir, je suis Elisabeth pour toi Au nom puissant de Jésus Que sur ta vie, la gloire de Dieu se répande ce soir Sur ta vie, la gloire de Dieu se répande ce soir la gloire de Dieu, tu reçois ta part. Tu reçois ta part. Bien-aimé, en fait, ce n'est pas moi qui vais créer ça. L'éternel avait déjà disposé quelque chose sur ta vie. Il avait déjà prévu quelque chose pour toi en 2022. Mais lorsque je te dis « Shalom », je suis juste en train de dire « Manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie d'un adorateur. Toi que l'éternel a déposé dans sa vie pour 2022. Toi la grâce, toi la bénédiction que l'éternel a déposé sur sa vie pour 2022. » révèle-toi, manifeste-toi et que le Saint-Esprit te fasse bouger, que le Saint-Esprit te fasse vivre, que le Saint-Esprit te fasse apparaître dans la vie de cette personne et que chaque adorateur, chaque adoratrice connectée reçoive, possède et vive ce que l'Éternel a prévu, que ce ne soit pas juste une promesse, mais que cela se manifeste, que cela se manifeste au oh, nom puissant de Jésus, de Kenebaia, bien-aimé, au moment où je te dis Shalom, ce que l'Éternel a réservé pour toi, se met en mouvement et, et prends vie, prend vie parce que ça se trouve en toi déjà que cela se manifeste, que le Saint-Esprit en toi bouge, se manifeste au nom de Jésus et que le Saint-Esprit te recouvre que le Saint-Esprit fasse manifester les promesses de l'Éternel dans ta vie au nom puissant de Jésus je vais lire encore Esaïe 45 Esaïe 45 du verset 5 au verset 8 Esaïe 45 du verset 5 au verset 8. Et je lis cela pour que tu saches de quel Dieu on parle et que cela reste gravé en toi. Bien aimé, je lis Esaïe 45, du verset 5 au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Du verset 5 au verset 8. Je suis l'éternel et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'essaie afin que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut.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 et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Alléluia Bien-aimé, l'Éternel ici se définit. Il dit, il veut qu'on sache du lever du soleil au coucher du soleil, car par lui, il n'y a point de Dieu. Tout ce qui existe ici, c'est lui qui fait, c'est lui qui donne la prospérité et c'est lui qui crée l'adversité, mais en même temps, c'est lui qui est notre victoire. L'Éternel dit... « Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. » Bien aimé, que la justice de Dieu soit ton partage en 2022. « Que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. » Bien-aimé, dans tout ce que les gens ont prévu contre toi, la parole de Dieu dit qu'il en sorte la délivrance, que ce qu'il va faire tu sur sais cette terre, que la terre s'ouvre et qu'il en sorte la délivrance. Bien-aimé, que les écluses des cieux s'ouvrent pour toi. Que les écluses des cieux s'ouvrent pour toi. Gloire à Jésus. Merci éternel, mon Dieu. Merci, Yahweh. Alléluia. Oh, il est l'alpha. Il est l'oméga. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. peut le dire à l'éternel d'un cœur sincère. Bon. Dis à l'éternel qu'il est l'alpha. Bon. Oh Seigneur, qu'il est l'oméga. Bon. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons Seigneur. Tu es digne de... L'Éternel est assis sur son trône ce 1er janvier. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu te prosternes et que tu l'adores. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Lorsque l'Éternel lui-même dit... À part moi, il n'y a point de Dieu. Bien aimé, c'est une invitation à l'adorer pour te dire que toi, tu es privilégié parce que toi, tu lui appartiens. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louanges. Est-ce que tu peux le lui dire? Tu es l'Alpha et l'Oméga, nous t'adorons Seigneur, tu es digne. Seigneur, parce que tu es digne de louange, parce que tu es digne d'adoration. Nous te rendons toute la gloire, nous t'adorons Seigneur, tu es digne. l'alpha et l'oméga Nous t'adorons Seigneur Tu es digne de louanges Tu es l'alpha Tu es l'alpha et l'oméga nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louanges. Nous Louange à qui rien, nous Seigneur. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le premier, tu es le dernier. C'est toi qui ouvres c'est toi qui fermes quand tu veux. Seigneur, mon Dieu, je suis heureuse de t'appartenir. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le premier, tu es le dernier. Oh Seigneur, en dehors de toi il n'y a point de Dieu. Tu es le commencement et tu es la fin. Éternel, mon Dieu, tu n'as pas lutté avec quelqu'un pour devenir Dieu. Tu n'as pas fait d'élection, il n'as a pas eu une élection pour te choisir comme Dieu. » tu es déjà Dieu, tu étais Dieu avant le commencement, et tu es Dieu éternellement, tu es Dieu jusqu'à présent, tu es Dieu pour toujours, personne ne peut venir contester ta place avec toi, personne ne peut dire, on a fait élection, j'ai eu tel nombre de voix, et c'est pour ça que lui, il a gagné, non, il n'y a pas eu quelqu'un, Seigneur, oh Dieu, tu étais là, et c'est toi qui as tout commencé, c'est toi qui as dit que la lumière soit, et la lumière était, c'est toi qui es le Dieu créateur, tu es le seul Dieu tu es l'unique, tu es le véritable. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Et je suis ton enfant. Je suis heureux de t'appartenir. Je suis heureux de crier. Je suis la chouchou de l'éternel. 2022 m'appartient. Je possède 2022. C'est l'éternel qui a séché mes larmes. C'est l'éternel qui m'a fait entrer en 2022. C'est lui qui m'a tenu la main pour passer le jour pour rentrer dans la terre promise. Oh, 2022, c'est une année de grâce. Adorateur, et adoratrice. Loue ton Dieu et saisis ta grâce. Mets-toi sur le couvert du sang de Christ. C'est ce sang qui t'a fait entrer dans, la, dans le royaume. C'est le sang de Christ qui a fait pour toi l'enfant de Dieu. Rentre dans ta destinée. En 2022, rentre dans ta destinée. Parce que ton Dieu t'aime. Parce que ton Dieu t'aime. Il dit, c'est lui qui crée l'abondance. C'est lui qui crée la prospérité. Il est le premier. Il est le dernier. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu, merci éternel mon Dieu, tu n'es pas un Dieu élu tu es un Dieu, c'est toi qui choisis, c'est toi qui appelle c'est toi qui décides. Seigneur qui peut se comparer à toi Alléluia, merci Yahweh merci au oh Père, toi qui n'as point d'égal, que ton nom soit élevé, gloire à ton nom Père, gloire à ton nom, à ton nom Yahweh Jiré, merci Seigneur merci au oh Yahweh Jiré Bienvenue au oh Père. Bienvenue adorateur et adoratrice. Bienvenue devant le trône de l'Éternel. Bienvenue ce soir devant le trône de celui qui décide. Devant le trône de celui qui dit et la chose arrive. Bienvenue devant ce Dieu éternel. Bienvenue, oh, bienvenue. Adorateur et adoratrice, si tu es là ce soir, tu as choisi la bonne part. Reçois ta part. Reçois ta part. Au moment où je te dis encore shalom, reçois ta grâce. Reçois ta bénédiction, que cela se manifeste, que cela se manifeste, que cela se manifeste, que ce que Dieu a prévu pour toi, le Saint-Esprit vienne sur toi, et que la gloire de Dieu, la puissance du Très-Haut vienne te recouvrir de son ombre, afin que cela se manifeste, afin que du 1er janvier au 31 décembre 2022, toi tu rentres dans ta destinée, toi tu vives pleinement ce que Dieu a prévu pour toi, au nom de Jésus, c'est Dieu qui triomphe de l'adversité pour toi, c'est lui qui triomphe de l'adversité pour toi, Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Jésus. Gloire à toi, Jésus. Amen. Alléluia. Toi, Jésus. Alléluia. Toi, Jésus. Oh Seigneur, si je ne t'avais pas, vous. Oh Seigneur, si tu n'étais pas là, qu'est-ce que je serais devenu? Oh Alléluia. Oh mon Dieu tout-puissant, mon maître. Anja Blamé quoi grimé, mais là où Mais je où Réguer ma chèque. Réguer ma chèque. Réguer ma chèque. Réguer ma chèque. pas qu'est-ce que je serais ma oh, You've been faithful, faithful to me, you've been faithful, so faithful, you've been here. Oh. Je ne de rien faire sans toi, Seigneur. Je ne peux des comptes à la baïe. ne Without you, je ne peux rien faire sans toi, Yahweh. I won't make. It without you. Amen. Gloire à toi, Jésus. You've been faithful. So faithful. Fidèle. Tu es fidèle, Éternel. You've been Seigneur, tu es fidèle. Gloire à toi. Faithful to me. Gloire à toi, Jésus. You've been faithful So faithful You've been faithful Faithful to me Fidèle à moi Je suis Fidèle à moi, éternel I will not make without you I can fail Je ne sans toi Je ne peux faire sans toi, papa j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, roi de gloire. Mais c'est toi qui me faut. C'est toi, toi qui qu nous faut. Amen. Je ne peux rien faire sans toi. Rien ne peut arriver sans, sans que tu puisses agir. C'est pour ça, au oh Seigneur de gloire, au oh Dieu magnifique, nous on te dit merci encore pour ce temps merveilleux. Nous sommes en janvier 2022. Qui l'eût cru? Mais tu l'as voulu ainsi, Seigneur. Parce que tu as, des, tu as encore des plans. Comme tu l'as dit, Seigneur, ton plan, c'est un plan de bonheur pour nous qui nous attend encore en 1922. Je te dis merci pour ta gloire, pour ta magnificence, Seigneur. C'est vrai. Je ne peux pas faire rien sans Father. Je ne nowhere without you Father. I praise you prie, Father God. Je thank remercie, Father God, pour your blessing. Je thank remercie pour ce que tu as fait et que tu as fait pour nous, Father God. Au de la Saint, Dieu, merci pour ta bonté. Pour ta bonté, tu es si bon, tu es si magnifique, tu es si doux. Qui peut se comparer à toi, Seigneur. Seigneur Oh, roi de gloire, merci encore pour ce moment spécial que tu nous donnes. Oh, ce moment spécial, à devant des gens, certaines personnes sont même dans les soins de l'hôpital. Mais nous avons le privilège, Seigneur, d'être là devant toi pour te louer. Nous avons le privilège d'être devant toi, Seigneur, pour te glorifier. Oh, quel privilège tu nous donnes, encore de respirer ton air Quelle nous de moi de savoir que nous prions à, à toi Tu es si bon, tu es si beau. Bon. Tu, si tu es si merveilleux, tu es glorieux, oh, tu es souverain Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié Oh, merci, Papa Seigneur, merci pour ta faveur, encore. Merci pour, faveur, Seigneur, Merci, Seigneur. Seigneur. Merci pour ta faveur, Seigneur Merci pour ta faveur, Seigneur. Oh, tu favorises cette année pour nous, Dieu le gloire, Seigneur. À travers ton serviteur, Sanogo, hier, oh, à la, au stade de, de, de, de, de, de l'université d'Abidjan, on a vu, Seigneur, oh, ta puissance pour descendre sur tes enfants, Seigneur, pour les bénir encore devant Seigneur. Oui, ce oui, soir, oui. nous prenons le relais pour te dire, oh, de place, Seigneur, Dieu le gloire, Seigneur, tu es bon, que tous les gens qui te ce matin, ce soir, Seigneur, sache que Dieu... Que tu es là pour le Seigneur, Papa. Merci pour ta bonté. Merci pour ta magnificence. Merci pour nos merveilleux. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Que ta gloire vienne, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Car tu es merveilleux. Tu es dignité. Tu n'as pas d'égal. Tu es le roi des gloires. Tu es l'alpha le méga, le commencement a la fin de toutes choses, Seigneur. À toi toutes choses sont faites et pour toi et par toi, Seigneur. Merci roi des gloires, Seigneur. ce Oh Seigneur. Seigneur, merci. Je voulais, Seigneur, avoir ce cantique, Seigneur, pour Alléluia. te glorifier. J'espère que oh, nos frères qui nous écoutent oh, à travers uh, cette uh, émission que ma fille oh, vous donne, Seigneur, que les autres uh, uh, qui nous écoutent puissent nous suivre, Seigneur. La chose n'est pas compliquée. C'est bien pour le Seigneur. On dit, quel bon nom de Jésus. Quel bon nom de Jésus. Quel bon ah. nom de Jésus. Quel bon nom de Jésus, quel bon nom de Jésus, quel bon nom de Jésus, Hosanna. Célébré, célébré, célébré, célébré, célébré, célébré, Hosanna. Célébré, célébré, célébré, célébré, célébré. Hosanna, he let that Louis. Hosanna, celebrate, celebrate, celebrate, celebrate. Alléluia, célébrer, célébré, célébrer, célébré, célébré, célébré, Osanna, quel bon nom, quel nom de Jésus, quel nom de Jésus, quel bon nom de Jésus, Osanna, quel, bon nom, de Jésus. quel bon nom de Jésus, quel bon nom de Jésus, quel bon nom de Jésus. Hosanna Lafayette, Lafayette Lomega, Lafayette Lomega, Lafayette Lomega, Hosanna! Lafayette Lomega, Fae, Lafayette Fae, Lafayette Fae, Hosanna Fae, Celebrate, celebrate, celebrate, celebrate, célèbre, Hosanna celebrate celebrate. Celebrate celebrate. Celebrate celebrate. Was an irregular thing. You Il doing that, Seigneur, tu as tu es digne d'être loué, tu as d'être tu as tu notre dit, tu notre tu as dit, tu as tu le Célébré, Hosanna, celebrate celebrate celebrate celebrate celebrate celebrate Hosanna. Il a new way. Il dit a a Hosanna. Il a a Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Alléluia. Oh Jésus, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié ce soir, que ton nom soit saboté, que ton nom soit élevé. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Yes, il He let He il He He nom, vous Quel bon nom de Jésus. Quel mon nom de Jésus. Quel bon nom de Jésus. Vous allez. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon sauveur. Vous Jésus est mon sauveur. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon sauveur. Hosanna, ah, oui, bon jour. bon tu es à Dieu, il a dit de louer, tu l'as dit de louer, tu l'as dit de louer. Hosanna. Tu as dit perloué. Tu as dit perloué. Hosanna. Béni sois-tu éternel, mon Dieu. Merci, gloire. Ton à ton nom. Merci gloire à ton croix, nom, Dieu de gloire. À toi, Dieu de gloire. Monsieur merci Dieu Yahweh Jiré, Béni soit ton Seigneur. Oh Celui Alpha et oméga. Omega. Tu es le tu es Dieu d'éternité en éternité. Tu as souverain. Gloire à toi, Père. Merci pour ce que tu Ô gloire. Dieu toi force. Béni sois-tu. Ô l'Alpha l'Omega. Merci Papa pour ta mort. Merci pour ta gloire. Barama Soto Merci Yahweh. merci Merci Yahweh. Oh, Gloire à toi, Jésus. Merci, Yahweh. Oh, merci, papa. Béni sois-tu, Père. Oh, papa. Ce soir, nous sommes devant ta face. Et nous te disons tu mérites l'adoration. Tu mérites la gloire. Nous le Dieu, le Dieu, Alléluia. Dieu, si à Dieu. Bas bas le Dieu, le merveilleux. le Dieu de l'univers, le, le Dieu de l'univers, notre Papa, tu tu es celui qui s'est offert en sacrifice sur la croix pour Dieu. nous et qui nous a sauvés. Alléluia, Merci, gloire papa. à ton nom Jésus, auteur de notre choix. Nous sommes favoriser pour tous les affaires de Dieu. pas le encore. Que nous sommes sous tes pieds, Papa. Seigneur, merci. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit, oh, que ton nom que soit élevé. Que les anges, -Bas -Bas Seigneur, nous pour dire: Oh, tu es saint. Dieu saint. Dieu est toi, tu es Tu es trois fois saint. Tu es saint. Et tu es trois fois saint. Tu es saint. Tu es trois fois saint. Tu es saint. Tu es trois fois saint. Tu es saint. Tu es trois fois saint. Tu es saint. Tu es trois fois saint. Oh, nous changons pour dire: Vous criez Alléluia. Mais tu n'as pas d'égal, mais tu es le, le commencement du jour, tu es la fin de la journée, de tu es là, tu es Et tout Seigneur, tout est en toi Seigneur, Alléluia. tu n'as pas de comparaison pour la si Merci Alléluia. pour ta grandeur, merci, merci pour Seigneur. ton amour, merci pour ton amitié, Alléluia. tes hommes Seigneur. Oh, pour ta ta présence, merci pour ta présence, Boramasoto, Boramasoto, Boramasoto, Seigneur. Car, Seigneur, tu as dit de Là où deux toi, Seigneur, non, tu es pas mieux. Et merci, de nous sommes dans ta présence. Car tu es là, tu prends le contrôle de tout choses, Seigneur. Merci que tout ce qui nous passe toi, Seigneur, sache que tu es le roi des gloires et que tu n'as pas de comparaison. Tu es le roi des gloires. Celui qui définit tout choses, Seigneur. Qui celui à qui tu se Seigneur. Oh, la vie, oh, le monde entier. Homme oh, fait pour toi, Seigneur. Et par toi, Seigneur. C'est pour cela que, les les Dieu, nous prions à de toi, de de Seigneur. toi, Seigneur. Pour que tes bons, Seigneur. aussi fidèle. Tu es très le fidèle. Le tu es fidèle. Tu n'as jamais manqué, Seigneur, ton enfant. femme. Tu es fiable. Tu es, bon. tu, es tu es bon. Tu es magnificence. Ton nom excellence, excellence, là. le roi des gloires, le Dieu de Oh, ma sœur, ma sœur, ma sœur, ma sœur, ma sœur, ma sœur, ma sœur, ma sœur, ma sœur, ma L'Éternel me dit ce soir de te dire que la femme qui perdait du sang, elle a dit si je pouvais toucher son vêtement. Et elle a été délivrée quand elle a pu le toucher. Mais ce soir, toi, tu es devant le trône de l'Éternel. Et le, le vêtement de l'Éternel se laisse toucher par toi ce soir. Le vêtement de l'Éternel, le pan de sa robe sur lequel tu es o prosterné à l'instant, se laisse toucher par toi. C'est-à-dire toi-même, tu es enveloppé dans le pan de la robe de l'Éternel. Et donc pour toi, pour toi, tout s'accomplit. Au nom de Jésus. Il a il y a encore En raison de vos jours Tu as vu été Abraham Tu as changé son nom Tu as vu été Et tu as changé son nom Tu as vu été Jacob Tu as changé son nom Je suis dans la joie Que mon nom va changer ta vie de Moïse, la mer s'est ouverte. Ta vie de Jésus, il a capturé Jéricho. Ta vie de Lazare, il ressuscité. Je suis plus que certain que ma vie va changer. Gloire à toi, Jésus. Ma vie va changer. Bien aimé, ta vie va changer parce que tu es sur le pan de la robe de l'éternel ce soir. Nos tu es prosterné devant le trône. Tu es prosterné devant le trône. Cette femme pouvait Nos dire si je changer. pouvais toucher. Toi, tu n'as même pas besoin de dire si je pouvais toucher parce que tu es déjà oh, sur le pan va de sa robe. Là où tu es prosterné, tu es sur le pan de la robe de l'éternel devant ta son vie trône. Alléluia, ta vie va changer, bien aimé. oh. oh, oh. La vie va ta changer. vie va changer, ta vie va changer. Ta vie à et tu as vu Abraham, et tu as changé son nom. Tu as vu des et tu as changé son nom. Tu as vu Jacob, tu as changé son nom. Je suis dans la joie, que nous n'avons changé. Tu as vu Moïse, et la mer la vie de Josué, il a capturé Jericho La vie de Lazare, il a été ressuscité Je suis plus que certain que nos vies vont changer Nos vies vont changer nos vies vont changer, oh, oh, oh. tout va changer. Nos vies vont changer, oh, tout va changer, bien aimé. Il faut y croire. Alléluia. Le tabi oh, va la vie va changer, yeah. oh, oui, ta vie va, vie va changer. Oui, ta vie va changer. Tu peux posséder. Ésaïe 60. 60. Possède Esaïe 60. Vie va changer. Car notre Dieu est fidèle. Il est Alléluia. Bon. Son nom est bonté. À toi, Jésus. Son nom est bonté. C'est un Dieu de gloire. Un Dieu de magnificence, un Dieu qui t'aime, qui t'a tant aimé et qui Alléluia. est son figé de tous à la mort, pas pour toi Seigneur. Afin oui, bah. de tuer la vie, c'est le Dieu de gloire Seigneur. Il est monté Seigneur au ciel, afin qu'il t'amène Saint-Esprit pour te diriger, pour te consoler. Il n'a jamais marqué, il ne faillit pas. C'est un le Dieu qui est là, il est fidèle Seigneur. C'est un Dieu à qui tu donnes ta vie, il la change. Parce qu'il est bonté, il est magnifique, Seigneur. Il est prêt pour toi, pour faire tout ce que tu veux, Seigneur. Pour te rendre rendre de son côté, Seigneur. Car il est bon, Alléluia. il est magnifique, Seigneur. Alléluia. Oh, pour ton Dieu maintenant, ne sache que, que, une fois, juste une fois, si tu as senti sa place, Alléluia. Seigneur, que ta vie va changer. Lorsqu'il a visité Abraham, il a changé la vie d'Abraham. Il a changé la vie de Sarah, la vie de Jacob, la vie de Israël. Alléluia. Dieu, il est le roi de gloire, le Dieu celui qui ne m'a pas, Seigneur, il, il ne déçoit pas, pas. En lui, il n'y a pas de déception, Alléluia. il est bon, ça sur le chagrin, le roi des gloire, celui qui est bon, et qui est prêt, Seigneur, à tout cassez, à tout moment, Alléluia. Oh papa, merci encore pour ta beauté, Ne le pas, Seigneur, cette grâce, Ne le pas cette grâce, mais ta bonté surpasse tout, tout chose. Seigneur. Ta bonté ne suive pas toutes choses, Seigneur. Tu es dignité. Rapportes tu es grand Tu es as bonté. Tu es Merci pour ta faveur. Comme tu l'as oui, dit, Seigneur, à travers Jésus. cette croisade, que cette année est une année favorisée pour tes enfants, pour oh, qu'ils viennent vers toi, Seigneur. Je m'en même transmis le plan, comme on dit de Seigneur, pour être favorisé par toi. Car tu es prêt à donner, tu es prêt à déverser ta joie, tu es prêt à ta, ta, ta, ta, ta gloire, ta vie de tous ceux qui veulent au Seigneur venir vers toi, Seigneur Papa. N'est-ce pas? Alléluia, bien-aimés, nous allons entrer maintenant dans un moment de proclamation. Et je t'invite à prendre Esaïe 60 et à posséder Esaïe 60. Nous allons aller ensemble. Pour lire Esaïe 60, mais tu vas lire Esaïe 60 en te positionnant toi-même. C'est-à-dire, lorsqu'il a écrit « Lève-toi, sois éclairé », tu dis « Seigneur, je me lève, je suis éclairé car ma lumière arrive et la gloire de l'éternel se lève sur moi ». Est-ce que tu peux posséder Esaïe 60 Est-ce que tu peux faire des proclamations Alléluia La parole de Dieu te dit « Crois et confesse. Bien aimé, c'est le moment de confesser Esaïe 60. Et je vous invite à me suivre maintenant pour confesser Esaïe 60. Alléluia. Nous y allons. Gloire à toi, Jésus. Esaïe 60, verset 1. « Je me lève. » Bien aimé, ce que tu peux dire en même temps que moi. Je me lève, je, me lève je, suis éclairé, je suis éclairé Quand ma lumière arrive, ma lumière arrive Et la gloire de l'éternel se, se, se lève sur moi Amen, Amen. Voici, Voici Les ténèbres couvrent la, la terre Et l'obscurité le peuple. peuple. Mais sur moi, moi L'éternel se lève, se lève sur, moi, sur moi Sa gloire apparaît, gloire apparaît. Alléluia, Alléluia. Béni Alléluia. sois-tu enfant de oh, Dieu Béni sois-tu oh Jésus, Jésus. Alléluia Bien aimé je reprends Voici Les ténèbres couvrent la terre Et l'obscurité Les peuples Mais sur moi L'éternel se lève Sur moi Sa gloire apparaît Des nations Marchent à ma lumière Et des rois à la clarté de mes rayons Merci Seigneur, Merci, des, Seigneur. Nations. des nations marchent à, ma marchent à ma lumière et des rois et des à louis. la clarté, de, à mes la clarté mes de mes rayons. Alléluia, Alléluia. Je porte mes yeux alentour à alentour et je regarde en tous. Ils s'assemblent. Ils viennent vers moi. Mes fils arrivent de loin. Mes bénédictions arrivent de loin. Mes bénédictions sont portées sur les bras. Alléluia. Je tressaille. Je tressaille alors et je me réjouis. Et mon cœur bondit et se dilate quand les richesses de la mer, la mer, se, tourne vers, se moi, tourne vers moi, quand les trésors des, nations, les trésors des nations viennent à moi, viennent à au, moi. Nom au nom de Amen. Jésus. Amen. Je suis couverte d'une foule, d'une foule de chameaux. Je suis couverte d'une foule, foule de chameaux, de dromadaires de matière et des phars. Ils viendront tous de Seba. Ils porteront de l'or et de l'encens et, et publieront les louanges de l'éternel. Alléluia. Les troupeaux de Kedar se réuniront tous chez moi. Chez moi. Les troupeaux de Kedah se réunissent, se réunissent tous, tous chez, moi. chez moi. Les béliers de Nebajote Nebajot seront à mon service. mon service. Les béliers de Nebajote Nebajot seront à mon, à mon service. Ils monteront sur l'autel de l'éternel. Ils monteront sur l'autel de l'éternel. Et, et seront agréables à l'éternel. Mon adoration, adoration sera agréable à l'éternel. Et je glorifierai, l'éternel glorifiera ma maison. Alléluia. L'éternel glorifiera la maison de sa gloire. La maison de sa gloire. L'éternel glorifiera cette plateforme au nom de Jésus. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Qui sont ceux-là qui, ceux qui, qui volent comme des nuées, comme des colombes, comme des colombes. vers leur colombier. Le colombier? Alléluia, bien-aimé, dit, c'est moi. C'est moi, moi qui vole mon qui vers mon colombier. Mon colombier, c'est l'Éternel. Mon colombier, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et l'éternel dit, car les îles espèrent en moi, les îles espèrent en toi, ô éternel, et les navires de Tassi sont en tête pour ramener de loin, alléluia, mes bénédictions, pour ramener de loin mes bénédictions, oh, avec leur argent avec leur or à Ô cause du nom de l'Éternel mon Dieu le saint d'Israël qui me glorifie oh Jésus 2022 c'est oui. mon année oui. c'est l'année de ma grâce béni oui. sois-tu oui. Seigneur oui. alléluia et je continue bien-aimé continue oui. de posséder Ésaïe oui. 60 oui. alléluia gloire à toi Jésus oui. les fils de l'étranger oui. rebâtiront mes murs oui. « Les fils de l'étranger rebâtiront mes murs et leurs rois seront mes serviteurs. » Alléluia !« Je possède les nations, les fils de l'étranger rebâtiront mes murs et leurs rois seront mes serviteurs. » Alléluia !« Parce que l'Éternel m'avait frappé dans sa colère, mais dans sa miséricorde, il a pitié de moi. » dans sa miséricorde il a pitié de ma nation Alléluia mes portes seront ouvertes seront toujours ouvertes mes portes seront toujours ouvertes elles ne seront fermées ni jour ni nuit afin de laisser entrer chez moi les trésors des nations bien aimé si tu peux le répéter en même temps que moi mes portes, Mes portes seront toujours ouvertes Elles ne seront fermées nous, nous, nous, nous, ni, jour, ni jour Ni nuit, ni nuit. Oh, Afin de laisser entrer, de laisser chez, entrer moi, chez moi Les trésors des, les nations, trésors des nations Et leurs rois leur Avec leur, avec leur, leur, leur suite, suite. Avec Amen. Amen Au nom de Jésus Amen. Amen. Alléluia Amen. Oh merci éternel Car la nation Et le royaume Qui ne te serviront pas yes. Yes. Alléluia yes. Ces nations là oh, yes. seront exterminées yes. Alléluia yes. Merci Seigneur yes. Je possède je Esaïe 60 Et je proclame, je proclame. La, gloire La gloire du Liban Viendra chez moi, viendra chez moi le cypress, l'orme et, et le buis tous ensemble, tous ensemble pour orner pour en le, lieu le lieu du sanctuaire du de l'éternel et l'éternel glorifiera et la, place la place où, où, reposent, où reposent ses, ses pieds, ses pieds. Oh, Père. tes pieds reposent dans ma maison tes pieds reposent dans mon travail tes pieds reposent sur cette plateforme Alléluia Amen. tes pieds reposent dans ma vie tes pieds repose dans la vie de mes enfants et ta parole me dit ce soir que tu glorifieras la place où reposent tes pieds, Alléluia Seigneur, les fils de mes oppresseurs, les fils de mes oppresseurs, tu peux répéter les fils de mes oppresseurs viendront s'humilier devant moi les fils de mes oppresseurs Viendront s'humilier devant moi Et tous ceux qui me méprisaient Tous ceux qui me méprisaient Se prosterneront à mes pieds Alléluia Ils m'appelleront Ville de l'éternel Ils m'appelleront La chouchou de l'éternel Bien-aimé, dis le nom que Dieu te donne Dis le nom que tu as devant l'éternel Alléluia alors, alors que j'étais délaissé, délaissé et haï. Alors que personne ne me parcourait Alléluia L'éternel fera de moi Un ornement Pour toujours Un sujet de joie De génération en génération Alléluia Oh bien aimé Répète après moi Je sucrerai le lait des nations Je sucrerai le lait des nations Je sucrerai la mamelle des rois Alléluia Oh et tout le monde saura que je suis l'éternel, que l'éternel est mon Dieu. Tout le monde saura que l'éternel est mon Dieu, mon sauveur, mon rédempteur, le puissant de Jacob. Je suis le lait des nations, je suis la mamelle des rois. Alléluia. Et je saurai que l'éternel est mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu te dit ce soir. Oh, au lieu de les reins oh bien-aimé, tu proclames en même temps, au lieu de l'air, ah, Dieu fera venir de l'or, au lieu du fer, il fera venir de l'argent, au lieu du bois, il fera venir de les reins au lieu des pierres, il fera venir de, de, de, du fer, il fera régner sur moi et sur ma maison et sur cette plateforme, la paix. Ah, Alléluia. Alléluia Il fera dominer Il la, justice. la justice Alléluia amen. Alléluia amen. Je répète, on n'entendra plus parler de violence dans mon pays. On n'entendra plus parler de violence dans, dans, ma dans ma maison. On n'entendra plus parler de violence sur cette plateforme. Yeah, on n'entendra plus parler de oh. violence dans ma vie. Oh. Ni de ravage, yes. ni de ruine yes. dans mon territoire. Yeah, yeah, yeah. On n'entendra plus oh. parler oh, de oh. violence on n'entendra plus parler de ravages. On n'entendra plus parler de ruines dans mon territoire. Alléluia Je donnerai à mes murs le nom de salut et à mes portes celui de gloire. Amen Gloire à Jésus Alléluia Alléluia Alléluia Oh Jésus Changez son nom tu oh, as, as, as, as changé son nom. Tu as Jacob, tu as changé son nom. Je, Je suis dans, dans la joie. Voix. Mon nom non, va changer. Pas. Alléluia, bien aimé, proclame après, en même temps que moi, ce ne sera plus le soleil qui me servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui m'éclairera de sa lueur, mais l'éternel sera ma lumière, l'éternel sera ma lumière à toujours, mon Dieu sera ma gloire, au nom de Jésus, Alléluia mon soleil ne se couchera plus mon soleil ne se couchera ma e plus non, ma et ma lumière ne s'obscurcira plus ne s'obscrira plus Alléluia ne s'obscurcira plus au nom de Jésus Alléluia car l'éternel sera ma lumière à toujours l'éternel sera ma lumière à toujours et les jours de mon deuil sont sont passés. Sont passés. Et les jours de mon deuil sont passés. sont passés au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes, Il n'y aura plus que des justes. Il n'y aura, aura que des justes parmi mon peuple. Parmi mon peuple. Ils posséderont à toujours, posséderont à toujours le, pays. le pays. Ils posséderont à Ils posséderont toujours le pays. pays. Alléluia. Alléluia. Alléluia. C'est le, le rejetant que l'éternel a planté. planté. C'est l'œuvre de la main de l'éternel pour servir à la gloire de l'éternel. Ô je fais partie de ce rejetant Que tu as planté dans mon pays Que tu as planté dans les nations Que tu as planté sur cette terre Je fais partie de ce rejetant Qui possède le pays à toujours Alléluia, gloire à ton nom Jésus Ta parole me dit Le plus petit deviendra un millier, Amen. et le moindre, une Amen. nation puissante. Yes. Bien aimé ce soir, Amen. si tu fais partie des plus petits, l'éternel te dit que tu deviendras un millier, Amen. et le moindre, une nation puissante. Et il termine en disant, moi l'éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Alléluia! Gloire au Dieu de l'accélération, gloire au Dieu de mon accélération divine, gloire à l'éternel, je proclame ce ce soir, que tout ce que je viens de proclamer est exaucé. Et, et oui. je dis Amen, parce oui. que c'est toi qui m'as mis ça à cœur. Que ton nom soit élevé. Amen. Merci Seigneur, le Dieu de l'accélération. Bon, toi merci, qui merci, dis merci, à la fin de, de, de, de, des AI 60 que tu atterras ces choses en, bon. en leur temps. Toi l'éternel, tu l'as proclamé et je crois Seigneur que ta parole est vérité. Oui, est... Je crois que ta parole est vérité. Oui, est... Je possède cette parole. Pas je pas pas possède des AI 60 pour la. 2022. Adorateur, adoratrice, possède Esaïe 60. La parole de Dieu dit que Dieu va accélérer, que Dieu va aider ces choses en leur temps. Je crois, je saisis et je crois que mon Dieu est le Dieu du tout à coup, du brusquement, du soudain. C'est le Dieu qui dit et aussitôt la chose arrive. La parole de Dieu dit, en peu de temps, il peut faire, en peu de temps, l'éternel agit. Le Dieu de l'accélération est mon partage, le Dieu de gloire est mon partage pour 2022, au nom de au pour 2022, au oh, nom de Jésus, bien oh, aimé bon. à partir d'aujourd'hui, l'éternel va atteindre ces choses, oh, ce que tu as bon. proclamé ce soir, l'éternel va atteindre ces choses, Amen. alléluia, il va accélérer pour toi, il oui, va accélérer pour moi, bien. il va accélérer pour les adorateurs adoratrices de l'éternel, au nom de Jésus Christ, Amen. alléluia. Merci Seigneur pour ce temps que nous venons de passer devant ta face. Merci Seigneur. Nous possédons, nous possédons et nous croyons que Seigneur mon Dieu, nous t'appartenons pour toujours. Alléluia. Nous allons clôturer ce moment. Alléluia. Célébrer, célébrer. Célébre, célébre. Alléluia. Célébrer, célébrer. Célébrer, célébrer. Hosanna. Célébrer, célébrer celebrate celebrate celebrate celebrate that new way you are that new way you the new way think that way do you think that new way do you that new way celebrate celebrate Célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, Quel bon nom célébrer, bon célébrer, nom de Jésus, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, Quer é o nome de Jesus? Quer é o nome de Jesus? Quer é o nome de Jesus? Rosana! Célébre, célébre! Célébre, célébre! Célébre, célébre! Rosana! Célébre, célébre! Célébre, célébre! Célébre, célébre! Rosanna, in a dinner, Hosanna, la fin le la le la fin, le mec, Hosanna, gloire à Jésus, gloire à l'Éternel, bien-aimé, que 60 soit ton partage pour 2022. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que tout ce que tu as proclamé aujourd'hui, tu le possèdes. Tu le sel dans le sang de Christ qui est notre couverture, qui est notre protection, qui est notre victoire pour 2022. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le sang de Christ nous recouvre. L'Adorateur, Dieu et moi-même, nous euh, lançons une année d'allégresse. Au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit ce soir, nous, nous nous disons que vos bénédictions vont exploser, Amen. que vos bénédictions puissent réagir. Amen. Ce n'est pas nous qui avons créé ces bénédictions encore une ah. fois. Dieu les a déjà déposées sur votre vie pour 2022. Amen. Et nous vous disons encore une fois Shalom, bien aimé shalom. afin que vos bénédictions, comme Elisabeth qui, à la salutation de Marie, a senti son yes. enfant bouger yes. en son sein, que lorsque nous vous disons encore avant de terminer nous disons shalom, que les bénédictions que Dieu a prévues pour vous, ce soir se manifestent et que le Saint-Esprit s'invite dans votre vie, que le Saint-Esprit vous remplisse, que le Saint-Esprit se manifeste en vous, au nom de Jésus possède ton année 2022 que le sang du Christ recouvre toi et ta famille au nom de Jésus Christ Amen, Amen, et encore amen, Amen, Amen, Amen, Amen, amen, amen.